Hello hello bonjour chers followers alors euh, je vous ai pas encore donné de nom hein moi vous appelez pragmatique parce que c'est c'est la personnalité que je dégage je suis quelqu'un de très pragmatique alors aujourd'hui bienvenue dans notre émission les rembarrs de la vie d'entrepreneur un rembarr c'est en ouchi qui veut dire les problèmes les petits problèmes les coups durs dans la vie d'un entrepreneur alors Aujourd'hui, je vais vous parler d'une. De, de, de, je vais vous expliquer une anecdote euh, qui m'a sauvé, enfin, un, un, un, une anecdote qui m'a sauvé par rapport à ce qu'on appelle les ventes forcées. J'ai été victime d'une vente forcée et c'est l'acceptation de ma situation de pauvreté qui m'a sauvé. Alors, j'étais en formation en Israël, en, en Israël sur euh, l'entrepreneuriat agricole le genre et le développement durable donc c'était une formation sur euh, quoi, deux, mois, hein, deux mois deux mois mois par là donc je vais euh, et donc euh, on fait les cours et les, dans les après midi les après midi c'était quartier libre parfois il y avait des après midi où il y avait quartier libre où il a, on n'avait pas les cours donc on va faire les courses et tout ça et je vais faire les courses dans une euh, lingerie je voulais acheter un truc pour mon épouse tout ça là donc euh, mon cher, mon petit agent de poche, j'ai dit, bon, je vais aller, me. me et je ne parlais pas anglais, vraiment, zéro même. Un autre jour même, je vais parler de cette histoire d'anglais, vraiment dernier en anglais même, donc je ne parlais pas en anglais. Et la formation était en, en français, c'était en Israël, la formation était en français, il y avait quelques cours en anglais. Mais vous savez, en Israël, 95% de la population parle anglais. C'est leur la seconde langue, à part l'israélien, le, le, à part le juif même. Voilà, c'est le juif quelque chose. Après, si tu ne parles pas juif, il faut parler anglais. Et puis tu as, tu as l'arabe. Voilà, donc, il fallait que je parle anglais. Je ne maîtrisais pas bien l'anglais et tout ça. Donc, je, je, je vais pour prendre les tailles. Tout ça là, c'est compliqué. What size? Ah, mon anglais était gauche. Et la dame, elle achète. Euh, donc, euh, je demande les tailles je choisis vraiment des trucs mais avant de choisir, je lui demande les prix je lui demande les prix à la dame, la dame ne va pas me donner les prix je lui demande price, price <rire> what what price what price price les prix elle ne, elle ne veut pas me donner les prix elle dit de choisir son nom elle dit mais comment je veux savoir au moins c'est combien c'est ça lui, qui définit mon choix elle dit non, tout le temps de choisir, de choisir bon, j'ai choisi elle dit après, elle va me donner le prix. On choisit son nom. J'ai dit, What price? Ça fait combien? Voilà, c'est vrai, depuis on est en train de choisir les caleçons, les soutiens. What price? How much? How much? Je dis ça à la zéro. Elle est là, elle fait faut qu'on s'y en pas. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est moi qui chose. » Donc, j'appelle un de mes amis. Si on était un peu en groupe, un de mes amis qui parle anglais. Il me faut demander à la femme, là, prix. Et il dit, « demande à la femme le prix. Elle dit, elle va donner le prix après. Dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, bon, ok, allons-y. Déjà, c'est une technique de vente. Ça va je vais apprendre ça. C'est-à-dire mettre les gens sur le fait accompli. Je crée la gêne. Donc, j'ai fini de choisir les habits, là. J'ai fini de choisir les habits. On va à la caisse. J'ai dit, what price, what price. Parce que j'ai vu, ça là, c'est joli, ça là, c'est joli, ok. Mais il faut, pour que je retienne mon lot, là. Quel est le prix How much, how much, mon anglais, là. J'ai dit, how much, oh, c'est combien je ne savais même pas même. La gueule elle est là. Elle enlève maintenant les protections, vous voyez les petites protections qu'il y a sur les habits là. Elle fait, elle, elle enlève, il, y a, il y a un petit appareil où on, on déconnecte les aimants. Elle déconnecte les aimants. Je dis, mais à tu quel prix, what price? J'ai dit n'importe quoi. J'ai dit même en français même. J'ai dit que si mon argent ne suffit pas, je ne vais pas payer. Mais il a dit ça en français. <rire> <rire> J'ai dit, si, dit, dit à mon ami, il faut lui dire que si mon argent n'arrive pas, je ne vais pas payer. Le gars, il dit, mais Joe, la, la gaffe fait comme si elle est bouchée. Et puis, elle, elle, elle, elle, elle finit de taper. Et puis, il me, il me donnait un prix, là, ça faisait 320, 28 dollars. hein? J'ai dit, quoi? Non, je n'avais même pas 50. Il y avait 50 euros sur mon parce qu'en plus, il fallait faire la conversion, tout ça là. Et les prix n'étaient pas marqués dans les là les lingers. C'est à la caisse que tu connais le prix. Il dit, mais non, mais je, suis de, je suis pas, je suis pas, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il dit, il n'est pas l'argent Il faut enlever. Il dit, non, mais elle a déjà fait la caisse. Il dit, là, elle commencé à parler louchi maintenant. Il dit, ma, ma petite. Il dit, la boîte est jolie comme ça. Mais les gars, ils sont mauvais même. cest à dans le, dans le magasin, là. Ils sont mauvais. Il faut comme le des Libanais, les cacaillers là. Et les ceux qui vendent les meubles, tout ça, ils mettent toujours des jolis beaux. Ils disent que c'est nous, on va payer salon, c'est nous, on va payer carreau Donc il y a honte même de dire fois faut diminuer le prix. Mais là, là, il dit, il faut enlever. Donc elle enlève, elle enlève. Quand il enlève, il casse, c'est arrivé à 50 dollars. Et puis il dit, bon voilà, c'est ça, c'est moi qu'il a payé Et puis il a pris 50 dollars. Donc mon ami dit, lui, il lui met les honte. C'est pour ça qu'il ne traduisait pas. Il dit, mais toi, tu n'as pas honte hein? de montrer que tu n'as pas l'argent, elle est jolie, go J'ai dit, mon cher, c'est ça, c'est ça, moi-là, il n'y a pas, pas quelqu'un qui lave mon caleçon ici. Alors, ah moi, il y a mon petit agent, Bien fait plaisir à ma chérie. Voilà, donc euh, ce jour-là, j'ai failli, mais, ils ont failli me mettre dans le rang bas, mais j'ai pu échapper, j'ai pu échapper, pourquoi Parce que je n'ai pas honte de ma pauvreté, je n'ai pas honte d'être désargenté Et ça, là, beaucoup d'entrepreneurs, ils ont honte de montrer qu'ils n'ont pas l'argent. ils ont honte, il y a des bureaux et, et, mais c'est ce qui vous pousse à par exemple prendre des bureaux meublés avec des fauteuils de direction et tout ça parce que vous avez honte, vous avez honte que vous n'êtes, vous êtes une petite entreprise, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez prendre petite chaise malade en caoutchouc pour recevoir les gens, le jour tu vas avoir ton blé là. Voilà, donc n'ayez pas honte de votre situation de désargenté. Voilà ce que je voulais dire à propos de ça. Il ne faut pas vivre, parce qu'en n'ayant pas honte de votre situation de désargenté, ça va vous éviter beaucoup de choses. Ça va vous éviter, par exemple, des dépenses exorbitantes, qui ne sont même pas nécessaires, à cause de la honte. Ça va vous éviter de vivre au-dessus de vos moyens. Moi, il y a un ami qui, qui, qui à cause de cette honte-là, il était allé dans un supermarché, et il voulait acheter des vins, donc c'est lui-même qui expliquait Facebook, sur Facebook, il voulait acheter le, le, du vin et puis euh, vous voyez les vins là. Dans les supermarchés, les vins sont classés le play, les plus bas prix, les moins chers sont en bas et puis les plus chers sont en haut. Donc il regarde les vins du haut là et tout ça. Et puis il veut prendre, tu vois, il a un peu petit détail. donc il veut tendre sa main pour pouvoir euh, euh, regarder le vin, voir les prix, il vient, voilà. Donc euh, la jeune fille qui est là, elle dit « Ah, monsieur, vraiment, ça là on touche pas. » Il dit ça là, l'autre, non, touche pas, pourquoi Il dit non, que c'est à cause du prix. Si, y a, si ça se casse, quoi, tu vois, on parlait de la vie qu'il a eu des difficultés à saisir la bouteille. Et Si ça se casse, bon, c'est cher. Et il dit, mais tu penses que quoi, moi, il ne peut pas payer quoi Alors qu'il n'aime pas l'argent. Il dit, ne peut pas payer. C'est combien même Il dit 53 000 francs. Il dit, donnez moi deux bouteilles de ces Donc tout son argent, il va, il paye à la caisse. Maintenant, il vient mettre sur Facebook le Québec, il y a il y a 20 de quoi quoi quoi là en revente en qu'il n'a pas voulu il a pas, il n'a pas voulu montrer que il n'avait pas l'argent non non faut faut si vous êtes désargenté montrez que vous êtes désargenté ok voilà si vous n'avez pas l'argent même pour faire vos vidéos vous êtes vous n'êtes pas vous vous n'êtes pas habillé vous, vous n'êtes pas obligé de vous ça apporter les tenues que vous, êtes, que vous avez dans votre placard. Point bas. Voilà. Donc, euh, c'était ma petite anecdote que je voulais partager avec vous. Mon euh je euh, suis la honte d'être désagenté. Voilà, on se retrouve pour un prochain épisode. Bye bye.